Écoutez-moi les, les Sapiens, j'espère que vous avez bien suivi. Vous allez voir le grand retour, l'incroyable retour du deck Destroyer. Oui, le deck Destroyer, on n'en parle pas beaucoup, tout simplement parce que les gens euh, font une fixette sur les decks top meta et considèrent que euh, sorti, on va dire, du top 5. Même presque parfois du top 2, top 3 de la méta, en tout cas des decks les plus populaires et accessoirement euh, les plus forts, bah finalement le reste c'est mauvais. On a l'avantage de jouer un jeu qui est exceptionnel sur ce point là par rapport aux autres jeux, finalement c'est sa grande différence, c'est que euh, la différence de win rate entre, euh, on va dire, les trois meilleurs decks du jeu et les trois pires decks du jeu, bah finalement elle est pas si grande que ça. Il euh, n'y a pas énormément de, de win rate, d'écart entre le meilleur deck du jeu et le pire deck du jeu, et en plus de ça, le win rate c'est qu'une partie, qu'une petite partie finalement de la victoire, de notre montée dans le classement, ce qui est important c'est savoir snapper, savoir abandonner tout simplement connaître la méta, bref je suis sur mon deuxième compte c'est pour ça que j'ai 5600, en fait j'ai deux comptes euh, parce qu'évidemment euh, j'aime ce jeu parce que voilà on peut avoir euh, assez rapidement, assez facilement à peu près 97%, quelque chose comme ça en tout cas plus de 95% des cartes du jeu euh, en jouant quotidiennement, par contre voilà il y a, y a un, un certain pourcentage qui est quand même difficile d'accès les poules 5, les poules 4 ça peut aller encore c'est un peu compliqué mais surtout les poules 5 sont un petit peu difficiles à avoir donc euh, bah finalement j'augmente mes chances en jouant sur deux comptes d'avoir des poules 5. Je pense que sur ce compte là, voilà, je suis que à 1159 de collection, mais je vais monter, monter. Et dès que je serai à 3003, bah finalement euh, j'aurai, on va dire, tout le pool 3. Et après, bah, parfois, il y a peut-être euh, sur le, ce compte là, je vais avoir un pool 5 que je n'aurai pas sur l'autre compte. Et comme ça, ça me permettra d'avoir, grâce à deux comptes, d'avoir toute la collection assez rapidement. Donc voilà, c'est pour ça. Et sur ce euh, compte là, finalement je suis un petit peu début, euh, entre guillemets, début pool 3, hein, 1159 en tout cas. je plutôt dans le dans les, on va dire, 20% début pool 3. Je joue tout simplement le deck Destroyer. J'adore ce deck. En fait, ce qui est intéressant, c'est que il ne coûte pas cher. J'ai un bon win rate, un énorme win rate même. Euh, j'ai un énorme win rate, mais j'ai euh, surtout un, un bon average cube. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, alors, il y a deux pool 3 seulement dedans, voire un, parce qu'en vrai, vous pouvez clairement enlever le Daredevil. Attendez, je vous mets peut-être que vous aimez bien ça. Boom Comme ça, vous avez la decklist. Vous pouvez prendre le, le petit screenshot si vous le souhaitez. Mais vous avez euh, le, euh, le Daredevil que vous pouvez remplacer par un lézard tout simplement. Alors Daredevil, il vous permet de voir le tour 5 adverse, ce qui vous permet évidemment d'avoir un Professeur X de qualité en général. Et c'est ça qui est cool. Mais voilà, vous mettez lézard parce qu'il a un effet continu, ça marche très très bien. Donc il n'y a qu'un seul T1 malheureusement, parce qu'il n'y a pas d'autres T1 avec les effets continus. Enfin si, il y a Queen Jet par exemple, mais ça n'aurait pas trop trop d'intérêt dans, dans ce deck. L'idée vraiment c'est d'avoir une, une curve assez basse, enfin une curve assez basse, en tout cas une curve régulière, d'enchaîner T2, T3, T4, T5, T6, il euh, n'y a pas de T7 pour le coup, euh, et en fait on va vraiment gagner une ligne avec les 5 premiers tours, ou gagner deux lignes avec les 5 premiers tours, et ensuite finir le travail Spectrum, ou alors gagner la deuxième ligne avec uniquement le Destroyer. Alors, il y a de l'Armor, il y a du Colossus, c'est des cartes qui ne peuvent pas mourir, ça, ça protège la ligne. Mister Fantastic, bah, c'est 6 points quand même pour 3, ce qui est très très intéressant. On a du Captain America, euh, ça fait 6 euh, points également pour 3. Il euh, y a du Cosmo, parce que ça va euh, bah, bloquer l'adversaire et excessivement Comboter avec le destroyer, Warpass c'est 9 points pour 4, c'est énorme. L'Iron Man évidemment, le Professeur X qui va bloquer une ligne, très intéressant avec le Daredevil, ou alors quand on a un petit peu de points, un peu d'avance, et ou alors tout simplement sur des lieux où on se dit l'adversaire va pas y aller tout de suite. Le Spectrum puissance plus 2 à vos cartes continue. Donc là, il y a vraiment moyen de perdre le Professeur X, mais finalement de le gagner derrière avec le Spectrum et le Destroyer. La carte Pool 3, Et c'est ça qui est trop bien avec ce deck. Euh, c'est un des premiers decks que j'avais peut-être proposé euh, sur la chaîne, mais c'était il y a 4 mois peut-être, 3-4 mois, donc j'avais moins d'expérience sur le jeu. Là maintenant, je pense que la vidéo est encore plus intéressante parce que euh, je vais pouvoir vous donner plus d'astuces et tout avec le paquet. Bref, en tout cas, cette carte-là hyper intéressante. 15 points pour 6 ça détruit vos autres cartes mais finalement si vous le jouez derrière Cosmo ça fait pas l'effet ou si vous avez une ligne avec Armor ou Professeur X bah finalement ça les détruit pas on va partir tout de suite en game avec le tracker et vous allez voir ce deck là c'est fort c'est rouleau compresseur c'est puissant c'est même un deck qui a un win rate pour moi qui est en fait c'est le genre de deck où le win rate est un des plus hauts du jeu et l'average cube pour le coup est un peu plus bas dans le sens où et heureusement son, son win rate son Average Cube ne rejoint pas le win rate, Mais sinon, ça, ça sera un deck Thanos ou un deck shuri Vous voyez l'idée Donc en fait, le, le deck est relativement... et on, Je vais le dire comme ça. Peut-être plus c'est plus facile à comprendre. Il est relativement straightforward dans le sens où on connaît le deck. Quoique maintenant, il commence à se perdre un peu. Mais voilà. On, on connaît le deck. On sait que c'est un, un deck puissant. On sait ce qu'il y a dans le deck. On sait que T6, il y a Destroyer ou Spectrum en général. Euh, alors c'est un peu bizarre. Je vais aller plutôt... que le... okay. Non, on va aller là. Euh, donc voilà, euh, Destroyer ou Spectrum. Donc, on va souvent prendre entre 2 et 4 cubes. Par contre... Oh, ça fait un peu peur ça. Par contre, on va gagner très très très souvent autant qu'un chouri et qu'un Thanos. C'est ça qui est cool. Et quoique maintenant, les, chat les Thanos souris, en vrai, on peut, on peut abandonner facilement. Bon, c'est un peu un mythe, moi j'ai l'impression. Hein, ce côté... De... plus j'ai d'expérience dans le jeu, plus j'ai l'impression que ce truc de dire euh, les decks surprenants vont faire plus de cubes mais moins de win rate j'aurais quand même tendance à dire que pas tant que ça maintenant on connaît les cartes on connaît les decks globalement c'est assez rare de se prendre moins 8 ou alors faut vraiment une, un setup un peu un peu bizarre où il y a beaucoup où il y a des lieux par exemple où on ne voit pas les cartes et euh, on se dit bah je suis pas si mal et en fait on n'était pas bien quoi alors je prends trois lignes quand je n'ai pas Warpass. Sinon, je prends deux liens. Alors oui, ce que j'allais dire, je ne sais pas si je l'ai dit, mais avec ce deck, je snap T1. Parce que justement, j'ai un beau in height. Alors là, j'aurais pu le faire, je vais le faire maintenant, c'est pareil. Mais euh, voilà, c'est le genre de deck avec lequel j'ai envie de, de snapper T1. Parce que déjà, je, je, je me considère relativement euh, euh, suffisamment bon, on va dire, pour pouvoir abandonner au pire. Et puis, vu que c'est un deck qui a finalement un effet de surprise léger, par rapport à peut-être d'autres decks, bah finalement, je vais augmenter mon nombre de cubes grâce à ce Snap T1. Et en fait, je donne vraiment aucune euh, lisibilité à mes plaies euh, à ma main. Quoi. Vous voyez Je donne pas d'informations en somme. Donc voilà, le, le Snap T1, je trouve qu'il est intéressant avec des decks comme ça, avec vraiment des, des gros Wound ray, des, des grosses machines. Quoi. Et justement, pareil, je sais pas si je l'ai dit, mais alors ça c'est intéressant. Camartage, euh, faut toujours se dire que s'il y a Camartage, c'est qu'on peut Spectrum dessus. Si on Spectrum dessus, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de choses dessus. Euh, Quoique là, il y a Citadel qui est très forte aussi. On va faire ça. Quand même Et donc Ok Ah dommage Vraiment dommage Cosmo ça va On a armor qui est bien dans ce matchup Superflu On va avoir passe à gauche j'imagine Bah typiquement Professeur X sur superflu c'est super On verra Mais franchement c'est sûrement un play qui se fait De toute façon je vais lui donner l'info sinon Écoutez, on va faire ça. On va prendre la ligne ici. Bon, tant pis, notre Warpass, il sera petit, mais c'est pas grave, on va vraiment bourriner à gauche. Là, en fait, on a la ligne de droite, normalement. À moins qu'ils fassent un truc bizarre, genre qu'ils mettent des points à droite, mais c'est trop bizarre sur un T4. Donc, normalement, non, à droite, c'est pour nous. Ouais. Nice. Donc, à droite, c'est à nous. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va bourriner à gauche. Warpass, Iron Man, bam bam, et c'est facile. Et, euh, et voyons, on a pris deux points. Typiquement, si on snap après Hop je pense qu'on gagne qu'un point parce qu'il va sûrement partir. Euh... Donc oui, je reviens sur ça. J'ai plein d'idées en tête, mais il faut les 10 quand même. Euh... Quand il y aura Thanos et de nerfés, je pense que ce deck-là pourra vraiment redevenir dans le top 5 méta. To euh, à l'heure actuelle, il n'est pas top 5. mais c'est pas parce qu'il n'est pas top 5 que c'est pas un des meilleurs decks du jeu. Je pense que c'est un des meilleurs decks du jeu. Bon, comme prévu, hein. Au mid, on perd. On s'en moque. Ah. Bah, c'est ça. Hein. En vrai, c'est compliqué pour lui hein, d'arriver à, à, à gagner ici puis ici. Je vois pas trop comment il peut, il peut, il peut créer de la magie là. Sachant qu'il faut quand même qu'il merde à droite. Et encore, j'ai le Mister Fantastique qui va proc sur Camartage. Je pense que c'est quand même pas mal du tout. Même s'il fait qu'enchantresse à gauche et je pense pas. Ok. Et finalement ça rejoint un peu l'idée que j'ai en en, quand, quand je fais les vidéos en ce moment. C'est d'essayer de, de vous proposer bah, des decks finalement qu'on voit peu mais qui fonctionnent extrêmement bien. Et ça si ça rentre dans votre tête. Alors je sais que je suis un peu saoulant avec ça mais pour moi c'est tellement important. Si jamais vous arrivez à comprendre alors... Le comprendre dans une vidéo, oui, parce que je vous le dis, vous dites « ok ». Et après, vous êtes dans votre game, vous, et puis vous avez un peu oublié ce que j'ai dit, plus ou moins. Mais si jamais vous arrivez vraiment à intégrer parfaitement l'idée que, quel que soit le deck, mais quel que soit le deck, alors souvent, c'est une phrase, un peu les streamers ou les youtubeurs, ils disent presque une phrase de connard euh, euh, qu'on qu peut dire dans les, euh, sur les autres jeux de cartes. En général, dans un jeu de cartes, on dit « mais quel que soit le, votre niveau, vous êtes censé passer à une finie. Enfin, vous êtes censé passer légende ou enfin, monter votre, votre classement. quoi. C'est pas toujours vrai. Euh, parfois, il y a des méta où si tu joues pas les meilleurs decks, c'est compliqué. Mais sur ce jeu-là, vraiment, pour moi, dans la méta, il y a une centaine de decks. Une centaine de decks avec lesquels on peut passer infinité. Et encore, c'est minimum parce que vous pouvez jouer des decks pool 2, des, des full pool 2, hein. des full pool 2 et passer infinité. Après, voilà, le, maintenant pour passer infinité, c'est peut-être un peu plus facile parce que vous avez. Euh, les, le palier de plus 5 C'est à dire que vous êtes 30 Vous passez 40 vous, vous arrivez 45 Donc finalement ça va assez vite En général en une journée euh, Si on joue bien On peut prendre 50 ans hein. On peut passer Il euh, y a un gars je crois Il est passé euh, infinité En, en 8h ou 9h Et il était 0 hein. Il a démarré de 0 Sur un nouveau compte Il est passé infinité le gars Donc ça va vite hein. Enfin je crois qu'il a démarré à 0 hein. En tout cas je crois qu'il a démarré un compte ça, je, suis pas sûr. je sais qu'il a démarré à 0 Mais je sais pas s'il a créé un compte ou pas Bref euh, ok, ok. On va voir ce qu'on va faire. Enchant 13. c'est un peu chiant. On a un profix. On a un profix qu'on peut jouer au mid, qu'on peut jouer à gauche. La question c'est, où est-ce que lui va jouer en fait, si on cale bien notre profix, on a gagné. C'est-à-dire que là, ma probabilité de gagner, pour moi, parce que je suis un poil derrière, mais lui, il va jouer qu'un truc, on va dire, elle est de 66%. Dans le sens où je fais profix, il ne va pas sur la ligne où je fais profix. Et derrière, bah, le destroyer, il fait gagner la ligne tout seul. Mais la question, c'est où est-ce que... On remarque qu'on peut pas l'amener à gauche. Donc, euh, c'est soit là, soit là. Je pense que le clonage, il va peut-être y aller maintenant. Je pense plutôt à droite, je dirais. Ah, Captain Marvel. Hein. Captain Marvel peut être un peu chiant. Euh ouais Captain Marvel peut être un peu relou Non Captain Marvel c'est relou Ouais l'Iron Man ça fait que 16 Le truc c'est que je pense qu'il va Captain Marvel lui à gauche Il va faire juste un Marvel à gauche Et en fait il gagne comme ça non Ouais je pense qu'il fait juste Captain Marvel à gauche Il a gagné parce que les deux peuvent aller à gauche Et en fait il peut faire plus 12 où il veut Soit à gauche, soit au mid. Vous voyez Donc malheureusement, ici, c'est un spot où on perd, je crois. Typiquement, s'il n'y avait pas cet effet-là, on gagnait. Parce qu'on avait 6. Donc on faisait 15 plus 6. Ça faisait 21. Et lui, il aurait, il aurait eu 7 plus 12. Donc 19. Vous voyez, on aurait fait 21, 19. Bon là, vraiment, les lieux sont un peu chiantes. alors On va faire pas encore. On sait jamais, mais... Là, c'est le lieu qui vraiment nous pose problème. Le lieu est problématique. S'il n'y a, par... a pas la marbelle, je tente. 4 pour 8, on a une chance sur 2. Souvent, il va mettre qu'un gros ton. Mais Captain Marvel, voilà, c'est le côté... Je fais pas beaucoup de points pour 5 mana parce que c'est que 6. Par contre, je... Je... je peux gagner la ligne, quoi. Donc ouais, j'aime bien ce deck parce que, voilà, facile à créer si vous êtes début pool 3. Euh, je trouve que le, le ticket, le truc du collectionneur là pour crafter les cartes, c'est hyper hyper intéressant quand vous êtes pool, euh, pool 3. Je trouve que quand vous avez fini le pool 3, bon, c'est toujours bien parce que vous pouvez acheter du Thanos, du Galactus, du machin comme ça, mais c'est tellement cher. Mais euh, bon après ça reste toujours bien, mais je trouve que là où c'est vraiment le mieux, le plus op optimal quoi, c'est vraiment sur le, le pool 3. Parce que parfois il vous manque une seule carte. Et aussi bien vous allez jouer pendant 3 semaines, un mois et vous allez pas l'avoir. Là vous pouvez attendre, paf, la, la, la pingue ou l'acheter direct. Et d'autant plus dans des decks comme ça où il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de pool 3. Typiquement juste un destroyer. Alors si vous voulez vous faire kiffer, vous achetez d'Ardeville. Si je dis pas de conneries, hein. peut-être j'ai une connerie et c'est pool 2. Mais dans ma tête, d'Ardeville c'est un pool 3. Et enfin euh, voilà. Vous avez... Euh... Je sais pas trop. On va faire ça. C'est-à-dire qu'on va devoir quand même armor au mid. Et comme ça, je prends un peu l'info. Je suis pas obligé de faire Destroyer. Hein. Après, je peux faire Destroyer sur Cosmo dans l'absolu. Ouais, je pense que je vais faire ça. Eh, le truc, c'est qu'il est quand il, il a beaucoup à droite. Hein. Là, il fait Magic. C'est lui qui a l'init. peut pas faire Cosmo. Il fait un Magic ici. Euh... Ok. Je commence pas à prendre des points à droite. Comme ça. J'ai envie de pouvoir me battre à droite. Bon, au je suis toujours devant. C'est juste qu'on a un tour de plus, quoi. Donc, j'ai quand même envie de prendre un peu de points à droite. Je pense que je vais à Iron Man à droite. Qui me fait passer devant. Ah, on a ça à gauche. Je sais pas si c'est si bien. Je pense que c'est Iron Man. Je crois Iron Man au mid. Hein. Je crois qu'on va Iron Man au mid. Ah, ok, on sait je ce qu'il fait. Après, je sais pas s'il si gagne. Parce que là, il va quoi euh... She-Hulk. Ok. Donc là, il a un She-Hulk et un Infinote. Au mid il faut deux cartes. Je pense qu'on a perdu. Dommage. Si on avait eu l'initiative, voyez, ouais, c'est rigolo, mais on aurait pu Cosmo et gagner. Euh, on a Destroyer à droite, mais on... je pense que le mid il va mettre deux cartes. Euh, le problème c'est ici là. C'est con mais. Ouais. Le... Spectrum, je pense que Spectrum on serait resté. On aurait gagné le mid. Ouais, Spectrum on serait resté. On gagnait le mid, on gagnait à gauche, on gagnait le mid. Et je pense que le mid, il va juste mettre pile-poil infinote et Titania. Donc, ça fait 30 contre 26. Ouais. Ah, zut. Zut, la Spectrum, là. Ouais, malheureusement, on va, on va devoir abandonner. C'est important. Hein. L'abandon, c'est ça qui fait que vous allez monter vite le, votre classement. Mais, en fait, je joue pas dans, beaucoup sur ce compte-là. Et vu que... Je... Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de crédit. Et euh, hier, je me suis dit, allez, je mets un coup de collier. Je, je fais une petite session de jeu. Et j'ai joué... Euh, peut-être 4 heures. Et en 4 heures, j'ai pris 30, 30 points. 30 de rang. 30 rang. Donc j'étais... Euh, là, je sais pas combien je suis. Euh, 60, un truc comme ça. J'étais euh, ouais, peut-être 25 ou 30. Quelque chose comme ça. Donc ça va vraiment, vraiment, vraiment très vite. Et, euh, et puis voilà. Le, le truc, c'est que j'ai aussi... Euh, voilà, vu que j'ai pas mal de crédit... Ça me permet aussi de vous proposer d'autres decks... Bon, pour le moment, j'ai pas encore de, de. Forcément, je suis en pool 3 et j'ai pas chaté dans des boosters. Mais j'aurai. Euh, je pense que voilà, d'ici quelques semaines, j'aurai sûrement des, des, pool 3, des pool 5, pardon, que je n'ai pas sur l'autre compte. Et donc là, je vais pourrais vous montrer des decks. D'autres decks. Enfin, je pourrais. Voilà, c'est l'idée. C'est un peu flou ce que je dis, mais au moins sur deux, deux comptes, j'aurai toute l'extension. Toute j'aurai tout le jeu, quoi, on va dire. Toute l'extension, tout le jeu vidéo. On va pas forcément Warpass, quoique. Bon, ça c'est bien pour nous avec Colossus. D'ailleurs, ça s'approque hein, sur un Colossus. Hein. C'est-à-dire si vous faites Colossus, le Colossus il va se détruire. En tout cas, ça, ça va vouloir détruire Colossus. Donc ça va activer l'effet. Mais Colossus, évidemment, bah, c'est Colossus, donc il meurt pas. Après, bon... On va quand même sûrement Warpass au mid. Probablement Vormir où on est devant. donc. Mais important d'avoir l'initiative. Et vous voyez, c'est clairement ce qui manque la gamme d'avant. On est tellement pas loin sur plein de points. Mais on n'a pas l'init donc on peut pas Cosmo. C'est con mais. Il détruit son zéro. Ok. Volaris ou lézard. Tania, ok. Euh, intéressant. Bah écoutez on va bourriner au mid. Bon c'est un shuri, hein, c'est un peu chiant mais. Un shuri 0. Dépend si. Il... On est tour 5, remarquez, remarquez il a pas fait Shuri. Je pense que Destroyer de toute façon c'est gros. Je suis Ouais, Red Skull. Bon. En fait ce qui est intéressant, c'est que. Je pense qu'il fait 34. Et il passe à 23 plus. Euh... Ouais. un peu relou en vrai. Il Faut pas quand même le prendre à droite. Alors si je rajoute ça, je gagne non Parce que Lui il est 4 points. Ça fait plus 4. De suite, ça fait 42. Et lui ça lui fait 38 Je crois que je vais faire ça et ça Comme ça là j'ai une égalité Là j'ai une grosse victoire Et là je suis en train de gagner Ah non il y a mon warpass qui baisse bah, Je gagne à l'écart je pense quand même Ah, y a mon... ah ouais mais non j'ai pris le red skull Donc finalement bon an mal an, Je suis à 38 comme lui 38. Ouais 38-38 Et je gagne à l'écart enfin, j'aurais Ah non mais je suis à plus de J'ai une connerie Je suis à plus de du Mister Fantastic Vous voyez je parle trop Ah ben non je gagne forcément à droite Je suis à plus de du Mister Fantastique Voilà Bah ben, vous voyez on a gagné contre le, le meilleur deck du jeu ou le l'execo meilleur deck du jeu Et euh, en fait la difficulté C'est pour ça que je fais du volume un peu sur ce compte en ce moment C'est en fait monter des boosters sur les cartes C'est pas un truc que j'ai vu ça au début quand j'ai démarré le jeu il y a 4-5 mois j'ai l'impression que c'était ce qui manquait, c'était les crédits. Et en fait, maintenant, je me rends compte que bah, si t'as pas un gros volume de jeu, ce qui manque, c'est les boosters sur les cartes. C'est dur de monter les boosters pour utiliser les crédits. Après, ça va fondre un hein, petit à petit. Hein. Tu passes 2-3 euh, jours à jouer, enfin euh, non, euh, pas non-stop, mais tu fais des gros volumes de jeu. Ça, ça descend quand même, hein, mais... Ant-Man, je le mets au mid en général, le petit Ant-Man. Pour la simple et bonne raison que Mister Fantastic, il va au mid. Donc, euh, Ant-Man, en général, mon T3 fonctionne avec mon T1 pour pouvoir euh, avoir 4 créas sur la même ligne. voyez. Oui. Enfin, bah voilà, c'est un deck qui n'est pas extrêmement compliqué à jouer. Il y a quand même de la technique. Euh, c'est un deck qui est bien curvé, qui a beaucoup de points. Je pense que vous faites euh, 50 games, vous avez maîtrisé le deck. Ça paraît beaucoup 50 games, mais en vrai sur des games de 3 minutes, ça va assez vite. Hein. Enfin, vous jouez moins d'une journée, euh, vous, vous, vous avez euh, vous avez compris le paquet, quoi. Donc là, vous voyez, c'est vraiment T2, T3, T4. Il y a une super curve. Fonction... L'adversaire peut pas trop te contrer, ça c'est un très intéressant. Peu profixe au mid. Ah, je sais pas trop. Pas évident en vrai la chouris c'est chiant quand même pour nous oh en fait au mid j'ai perdu que j'ai 14 14 et 5 19, 19 et euh, 6, j'ai 25, sauf que lui il fait 40, il fait 40 au mid et il gagne, à moins d'arriver à trouver une, ah j'ai un play, écoutez j'ai un play, bah, dessus. Euh, je crois que j'ai un play, je sais pas si, ah non ça marcherait pas, parce que si je fais destroyer à gauche, au mid finalement ça fait, à droite ça fait que égalité, parce que j'ai plus le plus 3 aux autres emplacements, et j'ai plus le mister fantastic, donc finalement, j'ai 3 contre 3. Là, je gagne parce qu'il n'y a rien ici. Parce que là, je pense qu'il va juste à, euh, il va mettre 40, euh, Shielk, Taskmaster. Mais le problème, c'est que moi, je peux pas contester les 40. Vous voyez donc avait... C'est dommage hein, que ce soit le Baxter. S'il n'y a pas le Baxter, franchement, il y a un play un peu rigolo comme ça. On détruit notre mid, mais on s'en moque. Et bon là, malheureusement, c'est 2-8, donc on doit partir. Ça c'est très très important surtout. Et en fait, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est quand vous snappez tôt, ça vous apprend plus rapidement, je trouve, hein, euh, à abandonner. Parce que forcément, vous êtes obligé de vous concentrer sur l'abandon. Parce qu'il y a plein de, Il y a la majorité. Enfin, il y a plus de 50%. Ou 50% des games, on va dire, pas plus de 50%, non. Euh, euh, enfin, si vous avez gagné plus de 50% des games. Mais il y a à peu près euh, entre 40 et 50% des games que vous allez perdre. Sachant que le meilleur win rate du monde, c'est 55% hein, sur ce jeu. Hein. Ça, c'est très important. aussi. C'est pour ça aussi que... Oh, Peut-être que ça, ça vous parle plus que tout ce que je, tout le blabla que je dis. Le win rate le plus haut du monde, c'est 55%. Vous voyez est, on, est pas, on est sur un jeu qui est très, très particulier. Par contre, le, le, le cube, le cube rate, on va dire, euh, ça, c'est lié à chaque joueur. Mais... Je vais dire un truc. Je parle, je parle. Je, je vois un... un poisson rouge, en fait. J'ai un poisson rouge, j'ai perdu J'ai perdu le fil d'un de... truc Je <rire> sais même pas quoi d'un truc Ok Alors quand Là typiquement c'est un deck de curve Gardez ça en tête Donc si vous allez faire T2, T3, T4, T5, T6 euh, Si vous n'avez pas profix... profix en main Là je ne vais pas faire Daredevil. Pour la simple et bonne raison que j'ai la Spectrum Donc en fait j'ai envie de faire Colossus et J'ai envie de faire T2, 1 Continue, T3 un continu, T4 un continu, et ensuite la Spectrum qui va proc un peu plus de points. Ça se joue à des détails ce jeu, ça se joue à des détails. C'est lui qui a l'initiative, c'est chiant, je peux pas Cosmo ici. Alors je vais faire un truc un peu. Je le fais quand même, on sait jamais. Pas fan, hein. Là ouais, il va destroyer. Ouais. Dommage. L'écureuil me bute. L'écureuil me bute, GG. Bon, il a pas gagné, hein, mais. Il a beaucoup de points d'avance. Bon, ça c'est énorme quand même, euh, ça aussi. Ouais, on va grider un peu le X mais ça me va. On va grider un poil le X. Oh, pas pour ça, ouais. Ok. On a Spectrum, donc euh, est-ce qu'il va aller à droite, est-ce qu'il va aller à gauche Les cartes de coup 1, 2, 3 ne peuvent pas être jouées ici. Là il fait quoi en général Il fait wave sur le dernier tour Wave à droite, donc on a gagné. Je pense qu'il va wave à droite. Non, on va profix à gauche et ensuite on fait spectrum à droite qui nous donne plus ici qui permet de gagner la voûte. Moi je le vois bien faire wave à droite. Non, death. Ok, bon, on gagne quand même à gauche. On perd le mid et on. Ça change pas grand chose. On gagne à droite avec destroyer pour le coup. J'avais prévu de faire spectrum, mais vous voyez mon play. Prenez en compte une partie de sa range, mais bah il n'a pas wave, donc euh, bon, il part, il sait qu'il a destroyer, vous voyez. Enfin, il sait qu'il va prendre destroyer. C'est cool comme deck, hein, franchement. Et puis il y a vraiment ce côté. Euh... Autant moi je déconseille de regarder un film ou faire un autre truc en même temps. Pas forcément écouter un film, on va dire, plus que regarder, mais. mais... Ou de la musique ou n'importe. Mais avec ce deck, on peut, franchement, il y a vraiment un deck basé sur les automatismes, je trouve. Même si là, vous voyez, il faut quand même se concentrer par rapport à ce qu'il fait, alors pas obligé de snap 100% du temps T1 aussi je pense que là j'ai une main qui est quand même un peu lourde donc si je pioche un T2 je snap, sinon je laisse ouais, je vais commencer T3, c'est quand même un peu problématique quoi ça veut dire que je vais jouer que 4 cartes dans la game quoi T3, T4, T5, T6 kill En fait, le mid, le kill ne peut aller au mid. Et on peut gagner le mid comme cela. Vous voyez Le mid, on a gagné. On va prendre un snap, mon grand. <rire> Là, si on avait eu euh, Quake. Le truc qui, qui, casse, qui, qui échange les lieux, ça aurait été tellement incroyable. Mais la carte est cool. Hein. La carte est cool. Bravo on va snap là, on va snap, essayez vraiment de garder le, le, le, le réflexe de snap, alors peut-être pas sur vos premières parties, hein. franchement vos, allez, vos 20 premières games, on a le X, donc on va plutôt privilégier Daredevil ici, euh, les, vos 20 premières games, euh, snap pas forcément T1, hein, mais vraiment essayez de le faire autant que faire se peut, vous allez voir que, pour euh, faire un bon mot, ce sera un prompt renfort, clairement. Après le... Non. Vous voyez là typiquement... Je... <rire> je... En fait je parle tellement que là j'ai mis... Je ne savais pas ce que j'allais dire. <rire> Mon cerveau il a tout de suite... Il s'est tout de suite rendu compte que j'ai dit un mot. Après. Donc après normalement il y a des choses. On doit dire quelque chose. Après voilà. Mais en fait je ne pouvais rien dire. Je ne savais pas quoi dire. Exceptionnel quand même. <rire> Sans déconner. Adagio alors, ça, c'est l'avantage aussi de, de Captain America, c'est qu'on peut gueuler à Adagio. C'est vraiment le seul avantage aussi, c'est un peu sa puissance. Adagio! J'aime trop Mister Fantastique, c'est une carte incroyable. On redécouvre des cartes en fait qui sont. peut-être, C'est probablement le meilleur T3 du jeu. Je suis content parce qu'au mid, j'ai quand même beaucoup de points. Hein. Je pense c'est très emmerdeur pour lui. Hein. On va voir ce qu'il va nous faire, après Shuri, c'est un peu chiant mais... Ah il passe Faut compter Deux, Je bloque la gauche Je crois qu'on va bloquer la gauche Et Spectrum à droite en fait s'il fait juste qu'on euh, pense qu'il va faire Bah ben, on gagne On passe à 7 à droite Et là j'ai 22 grâce à la tour Stark aussi j'en ai profité Donc là vous voyez le gars qui fait armor, Shuri, monstre, monstre on le bat ah, Cette gamme elle est à montrer dans toutes les écoles de Marvel Snap hein on a une belle curve, mais vous voyez, on a... là on, on écrase et on l'a fait plusieurs fois dans cette vidéo. Écraser le, On n'a pas rencontré Thanos, mais. Mais euh... mais on a écrasé le Shuri 0. Enfin, je dis ça aussi bien, il va, il va gagner, mais je vois vraiment pas comment il peut gagner. Parce que lui il fait 20 et 20. Et 20 au mid, ça suffit pas. Soit il fait... Sinon, il peut faire Aero 14 et Shiel K10. Ou Aero à 20, enfin euh, She-Hulk à 20 et aero à 7, ça fait 27, sinon ça fait 24. Ouais, ça fait 27, mais ça change rien. Ouais, ce X qui fait la win, quoi. Enfin, qui fait la win 100%. Bon, J'ai envie qu'il me surprenne avec un truc, mais... J'ai quand même 28 au mid. Il hein. y a 7 She-Hulk Par contre, je... 0... Devant. Oh il il a joué autant de cartes Ah ouais waouh oh, On est pas si loin Il est pas si loin Il est vraiment vraiment pas si loin le gars Et en fait s'il fait 0 à gauche il perd Ouais non il est obligé de faire ça Ah j'avoue que malin le play ouais, Il perd quand même hein. Et j'avoue intéressant Et d'ailleurs, vu que sur ce compte-là, je suis un peu plus concentré sur les boosters que je gagne à la fin de chaque game, j'avais jamais vraiment remarqué que quand on gagne, on gagne 6... Six... Même quand on perd, je crois, mais je crois que quand on gagne, c'est 6 boosters par carte. Sur une carte. Et, euh, et quand... Parce que moi, je snap T1, et quand l'adversaire fuit T1, bah, on prend qu'un seul booster sur une carte. Pas beaucoup. On va, Armor. il peut y aller mais bon. De toute façon T6, on n'a pas un deck Serra euh, genre on a envie T6 de, de prendre un lieu qui, où on n'y a pas accès quoi. Là l'idée c'est vraiment de voilà, jouer comme une grosse machine. T2, T3, T4 et après le positionnement fait beaucoup beaucoup la différence. Et vous voyez là c'est pas très compliqué c'est Armor, sur Fantastique. À partir du moment où ça c'est comme je dis souvent sur un jeu de cartes c'est le X plus 1 impacte le X. C'est à dire que ce que l'on va faire au tour d'après c'est ça qui impacte ce tour là. Donc vu que je savais que j'allais faire Histoire fantastique ici, bah je fais Armor avant. Vu que j'ai Spectrum, bah j'ai aussi envie de faire Armor T2, vous voyez. Des combinaisons comme ça. Il n'y a pas besoin de jouer le de ville ici, on va vraiment juste bourriner au mid. Pas grave d'avoir des lieux pleins. Encore une fois, on a. Sur T6, on va souvent jouer à un monstre. Donc euh on veut vraiment donner, en fait c'est un deck qui donne beaucoup de, c'est pour ça que le 1 aussi ça renforce ça, parce que déjà le deck, ce deck il n'hésite pas, en tout cas moi je n'hésite pas à bloquer un lieu. Souvent quand tu bloques un lieu tu dis à l'adversaire bah écoute j'ai ce nombre de points là, tu peux faire plus si tu le souhaites, mais on fait quand même beaucoup. Bon, là je suis pas bien. À droite, il y a beaucoup trop. Ça veut dire que euh, s'il arrive à gagner au mid, il a gagné. Non, c'est mort. Ouais, la grosse sortie là, Lockjaw euh, Thanos là. Dommage. Euh, dommage, dommage. Parce que si on fait Spectrum. Ah, ce Dino là. Ouais, bon, bah, tant pis, tant pis. D'ailleurs, je suis même pas sûr. Euh... Alors, moi, j'ai pas encore Thanos, mais je suis pas sûr que ce soit Thanos qui soit euh... impacté. Je pense que c'est Lockjaw. Hein. En vrai, parce que Thanos, euh... la carte en soi, elle est sympa. Et puis, euh... ça éviterait au moins de toucher à un pool 5. C'est compliqué de. Des cartes qui sont tellement difficiles d'accès que quand tu les nerfs, il y a quand même. Les joueurs qui les ont eues, euh... qui ont sacrifié des semaines et des semaines de tryhard pour les avoir, peuvent un peu gueuler. Et... juste titre. Donc. Euh... Peut-être que c'est le Joe qui va prendre cher. Parce qu'en vrai, euh, le deck sans Lockjaw euh... Bah c'est pas aussi fort quoi. C'est sûrement viable, hein, mais. C'est clairement pas aussi fort. Il a un Chang-Chi. Pas très grave, on a de l'armor plus Cosmo. Yellow Jacket et Lézard. Bon, nice. Le bar, c'est super pour nous, on peut juste faire le destroyer. La, la carte est magnifique en plus. Enfin, je trouve. Hein. Maximo. Yellow Jack S, Maximus Lézard, ça donne pas trop d'infos. Iron Man au mid. le Captain à gauche. À droite. Avenger Avenger Donc là je vais euh, iron au mid ouais, Ce deck fait ce qu'on n'est pas censé faire sur le jeu Mais on le fait parce que c'est très très puissant mais par contre il y a un taux de surprise assez mince. Mais c'est pour ça, si vous snappez pas T1, franchement, en fait si vous snappez pas T1 ou T2 avec ce deck, vous allez tellement prendre que des 1, des plus 1, plus 1. Parce que souvent à la fin, surtout si l'adversaire ne snappe pas beaucoup, et la majorité, vous le voyez sûrement sur les vidéos ou même dans vos, dans vos games à vous, la majorité des adversaires, l'immense majorité des adversaires ne snap pas. Donc en fait, vous allez à la fin jouer 1 pour 4. Et franchement, 1 pour 4, à moins de tomber contre un Fada, bah vous allez prendre que 1. Et prendre que 1, euh, je sais pas, moi je suis pas fan. Pour moi, un, c'est un quart d'une game quoi. Aéro. je suis changer la donne hein, le fait d'avoir euh, Iron Man à gauche. En vrai, franchement, ça peut changer la donne. Je sais pas s'il y a pas un play comme ça. J'ai envie de tenter. Il n'y a que 6 snap que je me barre. Que je joue pas de 8 dans une situation où je suis quand même derrière. C'est 40%, un truc comme ça, genre entre 30 et 40% de chance de gagner. Elle est peut-être 45 si on est très très très très très très, très optimiste. J'aime bien ce play. Ah. Ça me permettait de gagner à droite. En fait, s'il mettait qu'une créa Ah non, je gagne quand même. What? Waouh. Wow. Pense... Ok, Titania, vamos. Ça qui est la Titania. Oh bon bah je gagne. En enfin quoi c'est pour ça que c'est important de rester. C'est parfois important d'être aussi très agressif. Parce que là s'il snapait, bah je partais. Alors qu'il perdait. Mais en fait son snap il était correct, il est devant. Donc là il pouvait snapper. C'est risqué évidemment, mais c'est des plays qu'il aurait rapporté 2 au lieu de perdre 4. Euh, oh snap. Bon, on snap c'est bien pour nous. On a un T2 avec Fantastic Into Captain. En général, le pic va plutôt plus emmerder l'adversaire que le favoriser. J'aurais tendance à snapper toujours sur pic. Ouais, là c'est génial. En plus, avec cuve de clonage, c'est beaucoup beaucoup de points. C'est pareil, on redécouvre aussi Iron Man, qui est une carte qui est absolument excellente. Iron Man, c'est une... Oh, ça fait déjà 40 minutes de vidéo, pardon. Pardon, pardon. Vous voyez, je parle, je parle, je joue et je fais pas gaffe. Parce que oui, l'idée c'est pas de. C'était quand même de respecter entre 35 et 40 minutes de vidéo. Pas que ce soit trop long à regarder. Mais là j'avoue que ouais avec ce deck je m'éclate trop quoi. une autre qui part, c'est pas, pas une bonne nouvelle. une autre qui part c'est pas une très bonne nouvelle ah, c'est quand même fort hein, les mister fantastiques là du Billy, ça dépend ah, c'est chiant ouais. bah, écoutez j'ai vraiment envie de faire signe tout ça avec un spectrum pour finir j'aime bien là le mister il nous a bien mis hein. 3 de puissance 2 de mana, pour 2 mana, j'ai 7 de puissance, j'ai bien enchaîné là. Avenger, Avenger C'est le dernier, promis. Bilibilibilibili. Ah non, mais il est que 6 le, le jeune homme. Bah écoutez, on finit par ça. Ah, trop... Là, elle est trop cool la Spectrum. Magneto ah ma ça, ça peut piquer. Hein. Non, ça gagne à gauche. On gagne juste plus à droite. Et vamos. Ouais, ça gagne bien. Hein. Franchement, c'est trop cool ce deck. Hein. C'est. Quand je dis le retour du destroyer, c'est un retour qui peut être. Euh, qui n'est pas dans les tier -list pour le moment. Mais on s'en fout, des tier -list, ça veut rien dire. C'est vraiment un, un retour qui peut arriver si vous jouez correctement le deck, si vous y croyez. Et, euh, et je pense vraiment que quand Thanos sourit seront nerfés, c'est vraiment un truc qui peut re T5. Mais bon, En tout cas, voilà, si jamais vous avez les cartes, c'est pas très compliqué à crafter, c'est peut-être le deck le moins cher du jeu, on va dire en pool 3, enfin, il y a un seul pool 3, vous allez voilà, foncer, vous allez passer, euh, vous allez monter, voilà. Pas passer infinité, encore une fois, c'est pas très, quelque chose qui intéresse tout le monde, mais monter votre cote, ça intéresse tout le monde, parce qu'on préfère gagner que perdre, tout simplement. Sur ce, merci à tous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde